Dena c'est cool hein. Dena c'est cool. On va arriver à faire un truc. Merci Florifrose 2. Merci pour le soutien c'est gentil. Merci infiniment. Merci beaucoup et ça m'aide énormément. Je trouve pas que l'amalgame T4 qu'ils ont ajouté est pété. Euh... Si il est un peu pété. Si, si, si après je pense qu'ils ont fait exprès de créer un déséquilibre de méta le truc c'est que la méta on la connaît elle existe depuis pas mal de temps maintenant depuis pas mal de mois et il faut et en plus en enlevant les Lobby Legends jusqu'à la fin de l'année il fallait donner un il fallait donner un coup un, un coup de peps au jeu attendez pas ça. Hein. Donc ouais il fallait donner un coup de peps au jeu Et pour le coup le fait de créer des cartes un peu déséquilibrées Pareil le Uran 4-4 pour 3 En vrai il est totalement déséquilibré hein. Il donne euh, une gemme à chaque fois C'est fou hein. Donc je pense qu'ils ont, ils ont volontairement Mais c'est plutôt malin de, euh, Ils ont volontairement créé une méta déséquilibrée Avec beaucoup de die roll, beaucoup de RNG etc Parce qu'en vrai c'est ce qui est agréable a haut comme à bas niveau alors certes il y a Tu fais souvent plus de Tu fais un peu plus de top 8 dans cette méta Par contre quand tu fais des top 1 et des top 2 c'est C'est assez cool La fait rage, donc. on attaquer On attaque avec ça On va juste up C'est quoi ça Ah c'est vache ok Il n'y a pas Murloc donc ça va être sympa on va devoir jouer big On va pouvoir aussi jouer big Ça va être plutôt cool ne le dites pas aux autres, mais On a l'éclaireur qui est plutôt chouette mais. C'est vrai qu'en termes de tempo il est vraiment tout pété quoi. Je pense qu'il faut quand même le prendre parce qu'il n'y a rien d'autre. On peut le faire sur deux, mais ouais, remarque non, on perd une pièce. On verra, on verra. Bon on est déjà à 0 sur 18, ça va vite. <rire> Après la quête est cool, hein. Les effets de fin de tour doublés, ça nous permet de jouer Massacreuse. Dans une méta sans Murloc, Massacreuse est cool. Ambulance, pas une mauvaise carte en soi. Éclaireur patient. Ça, c'est bien, je pense, avec les, les persos méga méga tempo. Alors, enfin, les Silas et tout, c'est super fort. Je pense qu'avec Silas, c'est fou. Avec Keltas, c'est fou ça. Avec Brokan, Savish. Bon avec nous, euh, c'est vraiment faible. Mais bon. Ça part de là. Hein. Avec le fort mobile aussi. Tout à fait. Avec le fort mobile, c'est incroyable. Vos ont ouais, ouais. Tout les... On des serviteurs avec crit de Guerre. Et on a la Dague. Il n'y a pas bête. Cette quête, elle peut faire gagner. On est d'accord. Donc il faut arriver à équilibrer avec une autre quête. La salle du trésor, en vrai, euh, j'ai testé. Est, on est d'accord, c'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment triste. Hein. Surtout que c'est pas évident de jouer 14 cartes dans la main, d'ajouter. Donc on va prendre Yog. En plus, Yogg il se fait bien. j'aime bien Yog en plus, c'est une bonne quête. Jeter des cartes là. Alors on, on va up. Je crois qu'on va up en vrai. Cavalerie. Cavalerie, c'est pas mal c'est 4-4 cavalerie c'est 4-4 aussi sauf que la cavalerie elle peut être boostée au prochain tour on a tendance ça... à faire un peu plus à la cavalerie en fait c'est pas mal ça nous permet de faire ce genre de play on a toujours 4 créa alors on a forcément des moins bonnes créables que nos adversaires mais on joue un peu plus tôt dans la 3 c'est cool on est à 4 4 et 4 oui les resté taverne on a bien fait de prendre lui de à vous ouais. ça va peut-être là ça booste ça c'est une 2 5 c'est pas mauvais Oh, on peut tripler maintenant en vrai. Surtout que le reste est vraiment infâme. On va tripler maintenant. Ça nous fait un, une pièce pour lui. Ok. Bah, Tramedes, pourquoi pas. Tramedes. Bah mon board est loin d'être mauvais hein. En vrai la c'est une super carte. Elle se fait un peu booster par lui. Ça me plaît, ça me plaît. C'est pas un mauvais, là, un mauvais archétype dragon. Après, euh, il nous manque euh, le Tarek, Goza et le. Et le le Inidraic, le Primo Drek, mais. Ah, oh, ça fait la win, hein? 8 et 8, hein, c'est dingue, ça se suit. Incroyable. Vos ont vraiment tout donné. On veut ça, ça c'est vraiment pas très bon. C'est bien un up en vrai. Oh. Rek ou Rek Après on peut prendre les deux. En deux tours quoi. En vrai, autant prendre d'abord Rek. Après, il y a ça qui sera pas mal aussi. Je pense sur ce tour c'est mieux de faire ça. Pourquoi ne pas prendre l'éclaireur Ne pas garder l'éclaireur pour chercher une 4-5. Parce que c'est trop risqué. Le problème c'est que t'as zéro tempo avec ce perso. Si tu fais ça, euh... déjà que la méta est high si en plus tu fais ça, t'es 100%, es 100 du temps dernier. Non, avec un Silas, tu peux le faire avec un perso, ouais, un perso qui nécessite ça, genre Reno. Et là, as, je pense que vraiment dans ce spot, t'avais pas le droit de le faire. À moins de te dire, bah, je m'en fous de faire top 8. Il peut être co cohérent hein, dans cette méta. Et... Je vais parfois chatter un T5 vite Et qu'en gros euh, 5 à 10% du temps Je vais faire top 1 euh, comme ça Mais par contre tu auras beaucoup de 8 dans ta range Donc ça c'est à toi de l'accepter ou non Que t'as envie de faire beaucoup de 8 Pour faire un top 1 de temps en temps Grâce à la carte 11 ah C'est incroyable comme ça se suit. 11-11. Dans deux tours, j'ai les deux, hein, pense. Vous vous débrouillez bien. je pense. Il joue des mechas. Est-ce qu'on veut jouer ça Ouais, quand même pas. Bon, non sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, une sur 5. <rire> ça passe, c'est cool. Au pire, c'est pas mauvais. Bon, on est pas mal là. Hein. On a une belle texture. Hein. Chaque tour on a beaucoup de stats. A priori ça va être notre compo. En plus avec Yogg c'est pas mal. Hein. Si jamais on a Yog qui mange, Yogg. Euh... On pourra ajouter des calégos peut-être dans notre compo on va peut-être up chambélan vos effets de 20 tours se déclenchent deux fois 20 tours de tour, tour. c'est pas mal hein. c'est vraiment vraiment pas mal hein. yog c'est toujours un petit plus enfin, à part quand ça mélange ça c'est un peu un peu relou mais... Mais ça c'est bien et euh, la question c'est est ce que ça a vraiment du sens d'aller dans la 5 on pourrait rester dans la 4 hein. En fait, j'ai envie de taunter mes créas et rajouter un fort mobile. En vrai, c'est con, mais juste un fort mobile de plus avec des taunts. C'est totalement débile avec ça. La roue va s'activer deux fois. Vos effets de fin de tour se déclenchent deux fois. Non, c'est un effet de début de tour, la roue. bien essayé, Batman. Ouais, il a pas mal de rip-hop, ça c'est une bonne nouvelle. Il bon, y a moyen de réaliser une quête là, non On en a réalisé une. 18 sur 18. Vamos. On n'est pas loin de réaliser l'autre, hein. 16, non, 16 sur 20. Ouais, c'est une bonne moyenne en vrai. J'ai jamais eu ça en philo, perso. <rire> Et en anglais, étrangement. Okay. Oh chat! On va prendre le deuxième Tarek. On va virer lui. On va virer. On va prendre lui. On va virer lui. On va virer le chambellan. On va faire ça et ça. Et là mes amis, mes aminches même je dirais. Chaque tour, on a lui qui se trigger deux fois, lui qui se trigger deux fois, et sur chaque trigger, on a ça et ça. Donc en gros, chaque tour, on a plus 4 d'attaque à nos créatures, et donc plus 4 PV. Ah non, c'est pour chaque d'attaque, c'est 2 PV. Donc chaque tour, on a plus 4 d'attaque, plus 8 PV. C'est ça. Hein donc en gros, sur 5 créatures, on a plus 4, plus 8, donc 5 x 4, 20. 5 x 8, 40 Donc on a plus 20, plus 40 Au tour 8 Prise le dragon, lequel Ça Oh C'est plus jamais ça, mec Bah c'est ça, on a plus 20, plus 40 Tour 8 Là, c'est débile, hein Là, on va les écraser, nos adversaires En tout cas, jusqu'à se faire écraser Mais on a 35, hein Alors j'aime bien garder dans un, dans un lobby avec euh, Mecha. En vrai c'est une carte qui peut vraiment se garder. De toute façon les, les Taré Goza, je, vais les, je vais les tripler. On est à 18. Ouais, le problème c'est que nos adversaires ne, ne, ne nous tuent plus. Peut-être fallait mettre les 2-5 devant. Ouais mais en même temps il faut quand même gagner les combats. J'ai presque envie de faire un up. Quel est l'intérêt du up non, il faut, il ça, ça me plaît. Ah, J'aimerais bien tripler eux ou eux. Oh. Faut tripler la petite fille Ouais ouais bah c'est pour ça que j'ai pas up Faut tripler la petite fille, Il faut tripler le, le gros garçon Le grand garçon Et ça, ça a du sens Peut-être à la place d'une fillette Ou à la place de, de la tramédesse au pire Vraiment à la place de la tramédesse après, il y a. Ouais, c'est pour ça que je reste 5 aussi. Il y a l'indompté. Hein. L'indompté, c'est des effets de fin de tour. Hein. Donc, c'est doublé. Hein. En gros, il faut qu'il y ait 2 morts. Franchement, vous croyez que le gars, il peut rien nous tuer C'est pas possible, non Non, mais c'est pas possible. Il va forcément nous tuer des trucs. Non, il est va... vraiment. Ouais, non, mais non. Faisons un. un, bo... un comment dire Un enchaînement respectable d'attaque. C'est vrai que la fillette elle prend des plats, elle prend deux places, c'est un peu chiant. Oula Oh merde. Oh c'est pas cool ça. Pas là, pas là. Bon. nos Goat, goat, goat. Bon, par rendre là si ça switch et que c'est mort, Si ça switch et que c'est la petite fille qui récupère les stats du Tarek, <rire> je moi. La roue! C'est quoi, c'est déjà? Je me suis fait mélanger mes stats c'est chiant lui il a tellement de stats. Ah, je vois ce que vous ah il faut tripler la fillette. Allez Est-ce qu'on commence pas à taunter pour euh, plus tard Pour le fort mobile Mais dans ce cas-là on vire quoi On vire euh, la 5-8 On vire une fillette ou pas J'ai pas envie de dire à Tramédas, il est devenu énorme. Ah ça fait chier. Je crois que je vais ratre Après, il était déjà à 27.42, non Ouais, mais virer à c'est stupide. Hein. C'est sûrement la fillette qui part. Non, mais je vais commencer à taunter pour euh, fort. Uh, for. J'aurais quand même envie de garder un maximum de dragons pour lui. Non, mais celle-là, c'est celle que j'avais remise dans le pool. Hein. Je l'ai notée, j'ai mis, un petit, euh, j mis un, petit, euh, un petit marqueur sur elle, je viens de la repérer. Elle est différente des autres. <rire> Tu l'as reconnu ouais <rire> Ah j'avoue qu'on s'est fait troller par Yogg Après c'est un troller Yogg hein. un taquin On oh, fait une jolie game là On va chercher le top 1 hein, Sur celle-ci hein. Ah faut arrêter avec ça C'est quoi qui est à petit maintenant Ah c'est lui qui est petit Et eh bah ben, écoutez on va le virer Franchement c'était En vrai j'avais envie de le virer Donc je suis content Par contre il va falloir arrêter Yog Je vais te fumer ta putain de gueule Sérieux Pardonnez mais merde Nom de gu de Nom de gu Ah oh, il y a la boule de Boule de flipper voilà oh, la chatte, on la revend Ou oh, c'est con Allez-y, engagez une de ces recrues. Oh. Oh. Là, ouais. Un choix tactique intéressant. Pour la justice. Oh, finalement, je vais le garder, hein. Ma Ah, je veux la, la deuxième Tarek. Non, mais cette petite fille est plus virable. Par contre, maintenant, si on me propose une autre fillette, je vais l'acheter parce que je pense que je ne vais jamais la virer. Après, il y a plus 3, plus 3 aussi. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi, le avec le, la roue Diog, là, il y a le plus 3, plus 3. Donc, ça a shuffle, mais ça a quand même fait plus 3, plus 3. Donc, c'est quand même pas si mal. Sachant que plus 3, plus 3, avec Contrebandière, ça fait plus de stats. Ça fait plus 3, plus 4, si je dis pas de conneries. Ah mais on est bien là franchement on a un board qui est incroyable On a un En fait on a du scaling On a de la puissance brute et du scaling C'est con mais lui il est derrière avec son board Et pourtant il a un board qui est magnifique hein. Il a une 60-60 Enfin magnifique euh, Très correct du moins Super super Désolé man La roue! Pas manger, pas manger, pas manger, pas manger! manger. C'est quoi ça? Oh waouh, c'est gagnant ça! Vol tous les serviteurs. Transforme un serviteur aléatoire à l de la terre de homme en carte dorée. Pas cher. Pas cher, mon fils. Euh, ok, ok. Attendez. Ah. Non pas attendez. En fait je me dis... Est-ce qu'il Genre est-ce que j'ai pas envie de jouer... Euh... Bon de toute façon j'ai pas Kalegoz. <rire> La question, le truc c'était est-ce que j'ai pas envie de jouer Kalegoz Bon je l'ai pas. Bon, ouais pour Nadina peut-être. Voilà ah non pour Fort Mobile je suis con. Ah mais c'est Fort Mobile qu'on cherchait j'ai tellement pas eu Oh mais si j'ai fort mobile, j'ai gagné Mais j'ai trop gagné en fait Faut qu'on tourne lui aussi. Ah mais on n'a pas encore fort mobile. Relon pour fort mobile dans un premier temps. Hé La C'est hey bah, un peu tard pour fort mobile. On est top 4 et puis zut quoi. Zap, il joue quoi lui Il joue vénin des vénins des vénins volatiles <rire> à Mantit c'est nul ouais c'est nul en fait roll encore un roll allez celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement Bah, je suis énorme hein. bah, en vrai je suis énorme. Ah mais Tarek c'est trop tard, Enfin Kaleigos c'est trop tard. Je pense honnêtement que le Fort Mobile c'est un peu tard. Boum ça dégage. Ouais mais Kaleigos c'est trop tard là, on est top 4. En fait une... là c'est même pas une histoire de tour, c'est une histoire de nombre de joueurs. En fait on est en demi-finale là. Encore si on était en quart de finale, tu vois, quand il reste encore 3 combats. Ou 4 combats, tu peux te dire... Kaliko, il peut avoir du sens. Et je pense que là, il n'en a pas. Je pense que Fort Mobile, c'est pas horrible. Parce qu'en plus, j'ai la place. Donc là, si j'en trouve un... Parce que là, en fait, il reste quand même 3 combats, vu qu'il y a lui qui a un Ice Block. Ouais, quoi que. On verra. Ah ouais, non, on est en finale. Okay. La roue Ah mais sérieux Mais c'est tout le temps comme ça Sérieux Sérieux En plus j'étais en train de me dire dans ma tête Non mais je me fais tout le dans cette game, sérieux. J'étais en train de me dire dans ma tête, mais si ça va sur... S'il y a encore une fois le shuffle et que ça va sur l'Heroï, mais... mais c'est tellement, là. C'est tellement, mais c'est tellement Battleground, ça. J'ai qu'un Non, mais merde, euh, Plut quoi. Je fais quoi, là C'est truqué Ah ouais, mais c'est truqué, il n'y a pas une 6-2. Oh, oh, le bug, j'avais pas vu le bug. Attends, je prends ça dans la main. Oh, what? C'est une sacrée armée que vous formez là. Euh, Dina, mais j'ai pas envie de la jouer. Ouais, mais c'est con. On la joue quand même. Non, c'est con. Vous con. De Leroy. Vous êtes de choix tactique intéressant. Non, mais ouais! Non, mais la compo elle est incroyable. Non, mais ouais! Non, mais ça a bugué. En fait, ça a bugué. Mais pourquoi ça a bugué? C'est quoi ce bug? Parce que Leroy, le 6-2, il est pas passé. Incroyable ce bug. Non, mais trop bien. Non, mais j'avais pas capté. Moi, j'avais pas fait gaffe. J'ai juste vu qu'il y avait un Leroy et j'ai même pas regardé le reste. Non, ça bug pas. Bah, si, ça a bugué. Il n'y a pas eu de 6-2. Normalement, ça se mélange. C'est plus 3, plus 3, mélangé. Ça copie une stat puis une autre, mais si la 6-2 disparaît en premier, elle peut pas se faire copier. Mais je comprends pas comment ça. Oula, le gars, il a un vrai bord de fou, là. Ça prend pas la somme de toutes les stats et les répartis aléatoirement Non on va revoir. De toute façon, ça va le refaire. Je suis maudit avec ce truc. Ça va le refaire. Vous allez voir, ça va le refaire. À vous proposer. Ah non, ça fait miam miam miam miau. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ça se mélange pas vraiment. C'est une suite de copier-coller. C'est un bug ou c'est pas un bug Pour moi, c'est un bug. Hein. Une que vous le pouvez. Non, pour moi, c'est un bug. Hein. Non, car t'as plusieurs persos avec les mêmes stats à la fin. Attends, mais. Le Yogg dit Donnez plus 3, plus 3 à vos serviteurs, puis mélangez les. les caractéristiques. Lui, il est 6-2, plus 3-3, plus, plus 3, il est 9-5. Euh, il y a un 9-5 normalement qui doit se retrouver quelque part. Hein. Chaque triple duplique ses stats. Non mais ça n'existe pas la disparition du stat de Leroy, hein, ce que vous êtes en train de me dire. Ouais, ouais. Nadina dit non en 2 bah il va pas garder son bras ouais bon il l'a gardé mais techniquement il est pas censé le garder emplacement euh... est ok il va pas garder bras de taunt le gars euh... au moins qu'il regarde le live Oh non mélanger pas échanger Non mais c'est un bug c'est certain c'est certain que c'est un bug. Bien, bien, bien, bien, Bon bah, a priori, il est relou avec son... Okay, on, va faire ça. Euh, on va gagner là, non On est devant, je pense. On n'est pas large devant, mais... Ah Si on pouvait tripler ça, ce serait pas mal. En vrai, on n'est pas large devant. Ah, oh, les forts mobiles qui viennent troll là. Merci Avral pour le Prime. Merci beaucoup. Bah, lui, il, a, il, a, il est protégé. Et de toute façon, lui, il meurt. Donc en vrai... Euh... Non, mais c'est ça. Je pense que c'est ça le placement. Mais... Après, euh, pirate, bon c'est la meilleure compo du jeu. Parce que c'est une compo qui est combo. C'est-à-dire qu'il a mana infinie. Donc forcément, avec mana infinie, il peut faire la compo qu'il souhaite. C'est le gros problème. Hein. Et sinon, notre compo, elle a pas vraiment de counter dans le jeu. Hein. À part, on va dire, la compo premium, mais je pense qu'on est sur une des, des meilleures compos du jeu là. Parce qu'on a la résilience, on a des stats de fou. Bon, c'est un top de honorable, hein. En vrai, là, on ne peut pas faire un. Quand il y en a un qui joue pirate, on, on sait qu'on ne peut pas faire un. En vrai, on est un petit peu... Ah ouais, mais il a rajouté un monstre, non ah ouais, Ces créatures, elles étaient 200-200, là, elles sont un peu plus grosses. vient vilain homme. Par contre, il est relou avec son truc, là. Non, mais le gars, il a vraiment pas fait d'efforts avec son Brad. Hein. Je pense qu'il doit stream hack, non C'est pas possible, c'est bizarre, son truc. Ça me paraît un peu louche, mais... À qui C'est un Français Cardinal, Gab, ça me dit rien, mais... C'est vrai que c'est un peu bizarre. <rire> Baume. Bah écoutez top 2 Moi je pense que c'est un bug Mais Moi je pense que c'est un bug Moi je pense que c'est clairement un bug Après on sait qu'il y, y a des bugs avec Leroy. Hein. On l'a vu il y a un Lobby Legends Ou euh, le Leroy. Il y a eu un truc avec un Leroy qui a tapé dans un boubou. Et le Leroy est pas mort et la créature est morte en face. Enfin, y avait des... En vrai, Leroy, c'est une carte où il y a des bugs dessus. Après, ce bug-là, j'avoue que je l'avais jamais vu. Mais... Euh...